plus beau que les yeux d'une maman qui brille quand elle parle de son fils. Et toute cette fierté qui se dégage, évidemment. Magali Guesquier nous a rejoint. Elle est la coordinatrice de ce projet École et surdité à l'École Sainte-Marie. Merci d'être avec nous. On peut la plaisir, bien sûr. Parce que c'est un beau, un beau projet. Kev. Franchement, euh, je suis, je vais parler doucement, comme ça je suis sûr que, c'est bon je peux parler, parce que je... moi d'habitude je parle très très très vite, très... je plaisante. Euh, je suis bouche bée face à ce, ce reportage, un, un grand bravo Sacha vraiment, euh, parce que non seulement ce que tu fais c'est pour moi une forme de super pouvoir, euh, tu comprends, c'est un peu comme les super héros, c'est à dire que tu as un pouvoir que nous on n'a pas, c'est à dire que arrives à avoir le, ce langage des signes qui est absolument incroyable et qui je suis sûr un jour dans ta vie te servira pour dire des trucs à des gens en scred que t'as pas envie que les autres ils entendent tu vois donc c'est une forme de super pouvoir et je trouve qu'en plus de ça tu as un super pouvoir que, que tu manies avec beaucoup d'humilité euh, tu fais ça avec... Euh, des élèves, dans la... enfin moi j'ai été vraiment bouleversé par ce sujet et je pense que tu réalises pas aujourd'hui l'espoir que tu donnes à beaucoup beaucoup d'autres enfants qui, comme toi, souffrent de surdité et tu leur dis bah en fait c'est cool c'est pas très grave donc un grand bravo à toi moi je je suis très impressionné et je me sens tout petit à côté de toi bravo vraiment d'ailleurs tout à l'heure j'ai rencontré euh, cette dame qui est fantastique et formidable et elle m'a dit il faut que tu bénédicte, te... bénédicte pardon et elle m'a dit il faut absolument que tu aies un, un nom en signe et du coup, elle m'a dit, on va t'appeler comme ça. Et elle m'a dit, c'est ça. ça... Voilà, elle m'appelle Cheveux. Mon nom Je en vois sourd, c'est Cheveux. Franchement. Je m'appelle Cheveux. Donc, euh, moi, c'est Cheveux. C'est Cheveux. D'accord. Merci en tout cas, Kev Adams, parrain bravo, de, Sacha, bravo. de cette grande soirée Cap 48 qui le fait à, avec tout son cœur. Et bravo à vous aussi, parce que ouais. des établissements comme ça, c'est révolutionnaire. Et on, on a besoin de plus d'endroits comme ça où les élèves peuvent grandir ensemble et mettre un petit peu le handicap de côté le temps d'un moment. Vraiment, c'est important. Exactement. Et Sacha, euh, on peut dire que ça a l'air de rouler pour toi. Tu as des potes, euh, tu suis des courses. Sans souci, tu manies deux langues, mais je suis sûre qu'il y a quand même énormément de difficultés encore dans ton quotidien aujourd'hui. Euh, oui, effectivement, il y, y, y a des situations plus difficiles pour moi, par exemple des réunions de famille où il y a tout le monde qui parle en même temps autour d'une table, même discussions juste en famille le soir, à l'école dans un cours de récréation, il y a Difficile de suivre toutes les conversations en même temps. Je vais être concentré sur les lèvres et tout. Je ne sais pas tout suivre en même temps. Et il y a aussi de nombreuses choses dans la, dans la voiture, la radio, la musique. Je ne comprends pas les, les paroles de musique. Je l'écoute plus pour le rythme. Il euh, y a la radio, il y a les chansons. Les films. fans de qui euh... J'adore euh, le rap. D'accord. Bon, désolé, on n'a pas de rappeur. Mais c'est pas grave. T'aimes bien qui en rappeur T'aimes bien qui Euh... Genre... Bine. Qui ça Bon, Columbine. va falloir que Columbine. vous arrangiez en, en backstage, peut-être pour faire des rencontres, parce que je sais que Kevin il connaît, Moi, il connaît le rap, plein de ça. gens. Donc, voilà. euh, tu connais Damso Je connais. C'est une maison d'abîme C'est mort, c'est tort, c'est mort. Peu, bon, je pense que vous, vous avez avoir plein de choses à vous raconter autour, euh, autour des rappeurs, mais Delphine, je voudrais quand même qu'on dise un mot. Des difficultés, vous aussi, que des étapes que vous avez dû franchir avec, avec Sacha, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il ben, y a beaucoup de choses qui sont euh, résolues, entre guillemets, mais en fait, il y a eu des étapes qui ont été difficiles. Oui tout à fait, c'est vrai que dans la vie de Sacha, euh, le, le, le, la plupart du temps il est comme il est ce soir, souriant, battant, euh, vraiment s'il en est là, c'est vraiment parce qu'il a ce tempérament, vraiment, dont je suis très fière, je le répète. Mais c'est vrai que dans, dans, depuis, depuis toujours, il a eu quand même deux moments plus difficiles, vous m'avez demandé d'en parler, quand il avait 7 ans, il a vraiment fait une dépression, euh, il n'acceptait pas son handicap, il disait qu'il était jaloux des entendants. Euh, on a vraiment dû aller voir des psys, on a cherché un psy qui signe, ce n'était pas si facile, il fallait trouver un psy qui communique bien avec Sacha. On est même allé jusque Paris pour en trouver un, puis on a quand même trouvé un dans la région de Namur. Euh, et puis euh, aussi quand il est rentré en première humanité, euh, le passage des primaires aux humanités. En, en primaire, euh, dans la cour de récré, il joue au foot. Euh, et là, il trouvait sa place parce qu'il joue fort bien au foot. Mais en première humanité, bah, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font Comme il le dit, ils parlent, ils discutent, ils refont le monde. Et là, il a vraiment été en difficulté pour... Euh, pour, euh, voilà, pour, pour ces moments-là. Je ne sais pas comment il les vit maintenant, mais... Sacha en... super-héros, hein, oui. on, on l'a dit. Oui. Alors justement, Magali, vous, vous avez un projet finalement qui euh, fabrique des super-héros, euh, en quelque sorte, puisque ces classes d'intégration, elles font en sorte que les enfants, ils sont par parfaitement bilingues. Donc euh, c'est une force, c'est un plus. Oui, c'est vraiment ça. En fait, euh, ce qu'on veut, c'est que d'abord ces enfants puissent être inclus parmi euh, d'autres enfants, qu'ils puissent avoir une scolarité la plus normale possible. On croit en eux, euh, Sacha en est la preuve. Et puis surtout euh, ce qu'on veut c'est que euh, l'école ne soit pas un lieu de débrouille, c'est un endroit où on apprend. Et pour apprendre il faut que ce soit accessible et pour que ce soit accessible il faut leur offrir un apprentissage en français et en langue des signes. Et ce qui est un peu difficile peut-être à la base, se transforme petit à petit en richesse et nos élèves sortent de chez nous en, en réto, euh, bilingue, français, langue des signes. Et ça pour nous c'est vraiment une richesse. On peut l'applaudir. Combien d'enfants bénéficient de ce projet chaque année Et quelle rapidité À peu près 50 par année. D'accord. Il y a encore peu d'écoles comme celle-là en Belgique et en Europe. C'est pour ça qu'il faut absolument soutenir ce type de projet. Voilà que CAP48 soutient aussi, mais on a besoin de vous. Vous le savez, Kev, encore un petit mot euh à, à, à sacha bah, c'est plus euh, <coughs> moi je suis ravi de faire ta connaissance je sais pas si euh, tu, tu vois tu vois qui je suis euh, tu, tu me connaissais ah ouais <rire> t as, t as, t as, tu connais quoi avec moi par exemple euh, aladdin tu as vu aladdin c'est énorme mais tu l'as vu en, en, en avec les avec les signes avec les sous-titres euh, ils ont été sous-titrés ah, avec les sous-titres ah oui, bah oui, Donc maintenant, il oui. faut insister, Kev, pour que tout. Mais bah, toujours, vos films toujours. Mais moi, j'ai envie même qu'il y ait des films avec, euh, avec des signes, ce serait fantastique. Ce serait ça. fantastique. En tout cas, euh, mec, moi, je te dis, tu vas avoir tout va être très bien aller dans ta vie. En plus, t'es très beau gosse. On dirait Brad Pitt. Et il est magnifique. On est bien d'accord. Le gars, on dirait Brad Pitt. Euh, John ah, oui, oui. Moi, euh, personnellement, <rire> je suis une jeune fille belge de son âge. Oui. J'apprends le langage des signes tout de suite. Il va pécho. Il va pécho. <rire> you, go, you, you, tu vas bah, euh, pécho. Euh, euh, euh, <rire> <rire> Sacha, cas, un Delphine, de ta Magali, Sacha. Bénédicte, je n'ai qu'une chose à dire. Merci, Merci. beaucoup et n'oubliez pas, faites des dons. On continue voilà. à fond, à fond, à fond. Et François, justement. On...